Aujourd'hui on va manger quoi Les bonbons Haribo. C'est des, c'est... Je ne sais pas lire, ça m'a anglais. si je lis vraiment en hein, français, ben, c'est juste formeux. Je, je ne sais pas l'anglais. Bah je il te fouait. Wow. Joue, il te fouait. Meu. Il joue plein de vache. <rire> Vous avez vu on okay. okay. okay. va tomber, il y une roue qui va voir là Allez, un, deux, trois Dame, dame, oui Dame, dame, non Dame, dame, oui et non Dame, dame, non et oui Dame, dame, chocolat Dame, dame, mascara Dame, dame, rouge à lèvres Dame, dame, bouge plus Là c'est moi, non, c'est moi Non, je le fais, c'est bien première Allez, ma Merci hein. Ma grand-mère a des okay, bébés. Bah Faut savoir s'en occuper. À quelle heure veux-tu t'en occuper? 3 heures. Trois heures? 1 2 3 Attends. 1 2 3 Dame, dame. Oui? Dame, dame. Non. Dame, dame. Oui et non. Dame, dame. Non et oui. Dame, dame. Chocolat. Dame, dame. Mascara. Dame, dame. Rouge à lèvres. Dame, dame. Bouche plus Ma grand-mère a des bébés. Faut que ça quoi s'occuper. Avec leurs petits, faut que à travers. 1 2 3. Mais non mais arrête de t'autoriser non mais là tu changes Ça aime bien. Mais... <rire> la fin je me sens pas que perdu. Allez. <rire> bah c'est puni. Ah ça. Ah ça, tu me les passes Putain, ta copine. Ah c'est mais passe moi. Mais c'est ta, ta copine, ah, ta copine. Non, pas, ta copine. Oh, pas ta copine Mais c'est ta copine Non, pas ta copine Oh, c'est pas ta copine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Allez, allez Mais non, c'est moi Allez 1... 2... 3... 3... 1... 4... Non Tiens 3... 4... Non 1, 2, 3, 4... Voilà, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tes préférés, tain, tain, tain. Treze, tain, tain, tain. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, à 22, 23, 24, 25, 26, 26, 27, 28, 29, 30. Non, c'est 20, 30, 10, 30, 30, 31, 32. Non c'est vingt dix. Trente, trente, Trente et un, trente 34 Ah, elle ouais, Attends, attends! 36, tiens 37, 38, 38, 39, oui. Ah c'est quoi 40 Oui 41 Non 41 40, 40. Attends, Attends 30, ça ça et mets dedans. Non, <rire> c'est moi qui fais 42. 40... 43. 34. 44... 45. 46. 37. 47... 48. 49. 60. C'est 60. Mais c'est 50, peut 50. Il y en a beaucoup. Ah non, là, il y a des doigts, il n'y a pas beaucoup. On dirait qu'on a 30, 100 000 dollars. Arrêtez, c'est trop bien, je sais pas quoi, là. Allez, choisis Ah non, mais repose tout, là. Donc là, Max, wow. on va manger... Après, ça prend un film, après Non Ça passera pas à la télé Non Oh, max Donc là, on va manger 3 maxi. Non, non, non, on va les Coca. présenter. Attendez, Coca. attendez, je goûté, lui. Ah. Lui, c'est est exceptionnel. Coca-Cola. Coca Parce que mmh. j'aime pas trop. C'est genre des bonbons. Mmh. C'est quoi des bonbons Du Je pas moi. Mmh. C'est bon Non. Je sais pas. Attends, je suis goûté. C'est un goût de fraise. Rouge. Ah bon. c'est pas très bon. Donc là, j'ai choisi Ma souris Oh, des dirait des fesses Rouge, elles sont fait taper les fesses Regardez on dirait des fesses Des gros fesses Cerise, cerise Attendez J'ai choisi abandonné voilà, les amis. Heureusement. Je vais vous sauver sauvé vie. vie Heureusement. Que je la Regardez. Ah, oh, c'est, rien. Le petit truc là, c'est, rien Oui, regardez, j'ai coupé. Donc là, oh, J'ai coupé. Mais qu'est-ce que je t'ai coupé là Donc là, je vais d'abord goûter le verre. Bah, bon. oh, je vais voir c'est bon. Comment je savais Allez, achète. Voilà, il y a un petit peu de verre là. Hop, ici. Attends, je vois ça quel goût Fraîche. Je goûter un carré. C'est un goût de fraîche. On a mis de quoi là C'est un goût de fraîche. C'est un goût Maintenant, une rose. <rire> Après, je, suis. je vais me rose. Elle fera la manger tous les bonbons. D'accord. Pas <rire> bon, d'amis, donne-nous d'autres <rire> Après, on a un goût tôt. de fraise. C'est ça. Alors, coucou les amis, on est de faire Simon. Et regardez, fais attention à un ogre. Ma sœur, a été fait manger par un ogre. Oh Bonsoir. Où est l'ogre Je ne sais pas où il est. Ah, il est là. Ah non, mais c'est ma copine. Vous inquiétez pas, n'ayez pas peur ma m'avoir Et l'ogre Et l'ogre Je ne sais pas. Attends, on en dirait que c'était lui là. Oui, c'est lui. Ah ah Aidez-moi, a... moi, je suis blessée. Aidez-moi. Vite Pas de la commande. Vous avez encore abandonné Moi. Vous avez encore abandonné Moi, c'est comme ça. Mais c'est trop bizarre On va s'approcher. <rire> Mais bon, super. Regardez la table. Regardez. Même pas comme ça. Elle s'est cassée, la table. Voilà. Vous avez vu La vie triste. Ah, ça, c'est bon, <rire> ma On un goût de cerise. La cerise. Qu'est-ce que je dis C'est un goût de frais, la souris. cerise Non je vais goûter. Il est là le poing hein Vous inquiétez pas, il est déjà que... sur le jeu. Ah, je ne l'ai pas envolé Ne vous, vous inquiétez pas, avez... pas, faut le mettre la pomme pas, que vous allez voir. Ah, je vais goûter l'étoile. T'en as goûté combien là Moi deux. Non, Et toi bon. Deux. <rire> non là c'est mon deuxième. Moi aussi c'est mon deuxième. Donc voilà. Je vais se dire bien. Alors, mais l'étoile. une étoile. Étoile. Vous avez vu, il y a des petites en hein? plus... Moi, j'ai envie de goûter. de ça, peaux. plus de ça. on sent, on sent un peu enfin, plus de moi. ça, je goûté. Je sens plus de ça. Et pourquoi il mmh. s'est retourné, ça, en fait C'est moi. une mmh. goûte de Yamalo. et sinon, l'orange... Hum... Il, non, il y a des à Non, mais j'ai aller à la Ok. en un goût un peu orange-fraise. D'accord. Ouais, il y a du vert en dessous, oui. Donc là, maintenant, j'en ai goûté deux. Et c'est mon troisième. Attends. Oui. Ah, bah c'est maximum trois. j'ai ouais, goûté tout ça. Regardez. Ah. Regardez. Ah. Mais moi, regardez aussi mon coca, hein. il s'est coupé la tête. Oh, attendez, regardez, vous voyez là, ils sont détruits. Oh, la il lumière, s'est coupé la tête. Mon oh, dieu, regarde, il l'ai coupé. Oh, hum. score voilà. oh, Maman Regardez, il s'est coupé la tête. Attends, je tenir les balles pour pas qu'ils aient peur. Oh, la table est tombée, regardez les Mais C'est bon. Maintenant, c'est comme ça, c'est table. Donc, okay. non, c'est bon, je trouve que ça fait un non, un peu non, j'espère non, non, vidéo vous a plu. Salut Nara, non, non, non, non, notre chaîne. non, vous non, non, non, non,